Donc, que faire face à une mauvaise décision C'est une question que m'a posé Sébastien. Donc, on va prendre le temps d'y répondre aujourd'hui. Donc, déjà, la première étape, c'est de voir que 1. Il n'y a pas de mauvaise décision. Ok, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Mais c'est important de, de prendre conscience que la mauvaise décision va être simplement perçue comme une mauvaise décision en relation à un idéal que l'on aurait voulu. Et du coup, par comparaison. Ok, donc s'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de mauvaise décision, il y a juste un apprentissage. Donc la première étape déjà quand on prend une mauvaise décision, c'est se dire que cette décision elle n'est pas mauvaise, c'est nos perceptions qui la jugent mauvaise et nos perceptions entraînent nos décisions, entraînent nos actions. Et donc forcément dès qu'on va, on va juger qu'on a posé une mauvaise décision, alors on va être en révolution. Donc, on va faire du bruit mentalement, mais pourquoi j'ai pris cette décision J'aurais dû prendre une autre décision, etc. etc. en boucle. Et pour certains, ça peut durer des années comme ça, jusqu'à temps qu'on voit que euh, cette décision n'était pas mauvaise et qu'on puisse évoluer. Donc, ce qui est important à faire, c'est que quand on perçoit que l'on prend une mauvaise décision, c'est se dire en quoi cette décision était la bonne décision, ok Vu qu'on perçoit qu'elle est mauvaise, alors on va se dire, ok, en quoi elle était bonne, jusqu'à temps qu'on trouve en quoi cette décision était alors non non bonne ni mauvaise mais juste parfaite par rapport à l'évolution que l'on devait avoir. Pour cela c'est très simple. On prend on prend la décision et on dit ok là j'ai fait une erreur et on va on va noter tous les bénéfices bénéfices bénéfices mais peut-être 50 bénéfices hein, d'avoir pris cette décision par rapport à nos objectifs jusqu'à temps qu'on se dise ah ben bah, en fait non ben bah, c'est bon c'était euh, la décision que je devais prendre et bah tant mieux pour ça et si par euh, pour x y raison bah ça change. Bah, ça changera, mais en attendant j'ai pris celle-ci et je suis ok avec ça, c'est-à-dire que je n'ai plus de préférence entre une ou une autre et je suis inspiré à continuer et ensuite d'aller voir les inconvénients si, euh, bah, si on avait pris l'autre décision. Alors pour illustrer ce propos, je vais vous prendre un exemple que moi-même j'ai vécu. Donc là récemment, il y a un séminaire qui me plaisait vraiment en octobre avec le docteur Joe Dispenza qui était en Turquie et euh, du coup je savais que ça allait très vite se remplir donc le jour de la sortie je réservais euh, donc c'était tard le soir je réservais ce euh, ce séminaire et là, boum comme par hasard cette carte bancaire n'est pas passée. Et là je me dis bon ok c'est pas grave j'aurai ça demain et le lendemain bah je l'ai pas fait et je suis le surlendemain j'ai voulu réserver du coup et là avec euh, bah, j'ai découvert que le séminaire était complet et du coup je me dis ah mince mais je savais en plus que euh, ça risquait euh, de vite se remplir du coup du coup je me dis bah j'aurais dû agir beaucoup plus vite sauf que le passé on ne peut pas le réparer ok donc vu qu'on ne peut pas réparer le passé et agir dans le passé on peut faire quoi bah, appliquer ce que j'enseigne ici et noter tous les bénéfices bénéfices bénéfices à ne pas aller en turquie au mois d'octobre et les inconvénients si j'y allais et du coup en fait en faisant ça il s'est passé quoi bah j'ai vu que le 11 octobre à nantes on organise un gros événement pour des entrepreneurs et euh, avec un partenaire et il y aura besoin de moi pendant les deux semaines à l'avance bah, pour pouvoir organiser peut-être faire des relations presse et tout autre chose pour communiquer sur cet événement du coup si j'étais allé en turquie à ce moment donc et revenir je crois que c'était revenir le 9 octobre euh, avec le Covid et ça se trouve il peut y avoir des quatorzaines qui sont mis en place c'est peut-être pas la bonne solution la bonne, le bon moment pour partir bah, en turquie et donc en voyant les bénéfices, 1, bah, ça me permet euh, d'être euh, plus focus avec mon partenaire et du coup de mieux communiquer sur cet événement. 3, ça me permet aussi peut-être de prendre moins de risques d'aller dans un pays aujourd'hui ou en plein Covid et de prendre une quatorzaine derrière. 4, euh, ça me permet aussi, bah, mine de rien, d'économiser des finances puisque euh, ce séminaire était à 2500 euros. Donc il y a plein de choses comme ça où je me dis, ok, bah peut-être que maintenant, finalement, c'était la bonne chose de ne pas y aller. Et les inconvénients du coup, si j'étais allé, bah c'est ce que j'ai énuméré tout à l'heure, bah, les inconvénients, si j'allais j'ai bah, je laisse mon partenaire, euh, je suis moins engagé sur l'autre projet puisqu'on est tous limités en temps, en pensée, en énergie, en argent. Et donc c'est du temps de l'énergie dépensée, de l'argent que je mets pas au service de l'autre euh, activité qui est vraiment importante pour moi. Alors oui, bien sûr, si j'étais allé là-bas au séminaire, j'aurais encore appris plein de choses. Euh, J'aurais été avec le docteur John Dispenza, avec qui j'ai envie de me former euh, cette année. J'aurais peut-être rencontré plein de gens à un séminaire. Et donc finalement, bah, dans les deux cas, il y a autant de bénéfices que d'inconvénients. Et si demain, il y a une place qui se libère, bah, je suis prêt à prendre ça. Si demain, bah, ça ne se libère pas, c'est aussi OK. En fait, dans les deux cas, je suis OK. Et si cet événement, je ne peux pas y aller aujourd'hui, je pourrais y aller plus tard. Donc, en ce sens, il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a juste une décision. Et finalement, la décision que j'ai prise aujourd'hui avec du recul, je me dis que bah, c'est la, euh, la plus juste pour euh, tout ce que j'ai pu énoncer auparavant. Donc... Donc pour conclure, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a que des perceptions de mauvaise décision et c'est à nous de trouver en quoi cette décision est juste pour nous en allant noter les bénéfices que c'est arrivé comme ça, les inconvénients si ça avait été différent pour casser le fantasme et ensuite de se recentrer sur notre chemin puisque le passé, on ne peut pas